Je suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo du jour avec aujourd'hui un Steadicam FeiyuTech GK3 Axe C'est quoi C'est un espèce de braque des moteurs qui vous permettra de garder votre caméra toujours dans l'axe Un truc incroyable parce que voir les produits en photo c'est bien Mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout dans Tessai Tech en direct de Shenzhen en Chine Allez on fait ça après générique et après Et aujourd'hui, on va tester un truc trop cool. Le Feiyutech, le Cam, le g 43 ax Vous avez vu, c'est tout marqué ici. Alors en fait, c'est quoi bah C'est un espèce de support GoPro, une perche selfie haut de gamme avec des petits moteurs que vous êtes en train de découvrir ici. On va attaquer tout de suite le contenu de la boîte ça sera fait. Hein, puis on va s'en débarrasser un petit peu. Alors, un chargeur secteur USB qui permettra bah, de recharger un petit peu l'appareil. Ici, on a des petites vis que je vous expliquerai tout à l'heure. On a un câble USB. Alors, c'est de l'USB mini USB. Rien que vous êtes comme moi, vous dire as, franchement, ils auraient pu mettre de la micro USB et eh ben non, parce qu'en fait, à la base, ce produit là il est fait pour la GoPro et la GoPro, et eh oui, si vous le savez, si vous en avez une, c'est de la mini USB donc c'est normal. Ici, c'est un espèce de réducteur en fait pour pouvoir mettre sur votre PC pour réduire pour descendre un petit peu la, la, la tension en fait, le voltage, on est sur du 5 volts alors que les batteries c'est 3,6 volts. Ici, le chargeur USB pour pouvoir recharger, donc là, vous mettez votre câble avec la. Hop là, la mini USB, là vous allez pouvoir recharger deux batteries à la fois parce que l'appareil fonctionne avec deux batteries. Deux batteries qui sont ici. En fait, nous, on a déjà mis. En fait, il y a quatre batteries dans la boîte. Donc deux qui sont déjà dans l'appareil et deux petites batteries qui vous donnent ici. Donc c'est des batteries, vous voyez, marquées de 900 mAh en 3V7. Donc c'est plutôt pratique. Ici, on va mettre ça là, c'est bien. Alors les petites vis, vous, vous allez demander pourquoi c'est fait. En fait, il existe deux jeux de vis pour fixer la GoPro. En fait, qu'on voit ici. Je vais vous mettre un petit peu comme ça. Voilà, donc en fait la GoPro en fait, se fixe ici, donc il existe deux longueurs. Une longueur si vous voulez mettre à l'arrière soit un écran LCD, soit bah, par exemple une batterie externe, comme nous on a euh, juste posé à côté là-bas, une batterie externe ou un écran LCD. Donc là, hein, si vous n'avez pas besoin, vous mettez des, des, euh, des vis un petit peu plus courtes. Voilà, simplement. Alors, le produit, comment il se présente Alors, il se présente bah, comme un bras télescopique sur lequel ici on retrouvera alors un pas de vis, ce qui permettra en fait de rajouter en fait des tubes pour mettre vous voyez si vous voulez mettre beaucoup plus haut euh, au niveau de la perche on a vu des modèles nous au salon où la perche était vachement haute et là vous pouvez en mettre vous avez vu hop vous les mettez en série et vous allez pouvoir avoir pas mal de longueur ici on retrouve les deux batteries donc on les met dedans hop, comme ça là on referme là c'est plutôt une bonne idée hein. pareil si vous voulez fixer le support alors, je sais pas sur une voiture ou si vous êtes caméraman professionnel ça peut être relativement intéressant d'avoir bah, trouvé un pas de vis comme ça ici de le mettre dessus tac et comme ça le support restera toujours plat comme ça Ici, on retrouvera alors un connecteur, donc c'est le connecteur mini USB qu'on a vu tout à l'heure, qui permettra bah, de recharger directement soit via le câble, comme ça vous pourrez soit recharger les batteries, soit recharger directement bah, avec votre câble de GoPro directement la caméra en elle-même, en la branchant sur la prise USB de votre ordinateur ou un chargeur de cigare de voiture, ce que vous voudrez. Alors j'essaie de remettre le petit bout de plastique, mais vous savez quand même que même avec moi, c'est pas facile. Donc on a bien passé le QC. Ici, on se trouve un bouton en fait, qui permettra d'allumer d'éteindre le, le CD-CAM si vous en avez besoin. Là, on retrouvera, alors après, la caméra est sur plusieurs axes. Ici, donc il y a un axe, un moteur ici. On a un deuxième moteur ici et un deuxième moteur là qui permettra de tourner la caméra. Donc on est bien sur une caméra qui a trois axes. Et on va allumer euh, la caméra donc via le bouton qui est dessous. Hein, ne le cherchez pas, il est caché. Il faut attendre 2,5 secondes, le temps que on se mette la caméra. Et voilà. Donc là, nos Steadicam est en route. La batterie fonctionne. Donc l'idée, l'idée du dossier, c'est qu'en fait la caméra reste toujours dans son axe. Grâce au moteur, en fait, il y a un accéléromètre et un gyroscope dedans. Ça veut dire que si vous l'utilisez à la main et que vous, vous mettez comme ça, en fait, la caméra restera plate. Voilà, comme ça. elle restera toujours dans son axe. Vous voyez, si vous voulez êtes... et après, hop, vous voulez monter. Alors, après, on essaiera de faire des petits essais, mais si vous voulez faire par exemple, un plan comme ça, ici, et vous voulez monter, et eh ben la caméra reste sur son axe ici. Alors, du coup, par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est de la mettre voyez, sur un pas de vis, sur un support comme ça, et vous êtes sûr que quoi qu'il se passe, vous voyez, la caméra reste toujours dans son axe. Donc, après, sur un casque, ça fait un peu bizarre, mais il existe des petits par exemple sur les drones. FeuTech a des petits en fait qui mettent ça sur un drone ici le support dans lequel il y a la batterie ça veut dire qu'en fait sur le drone quoi qui se passe voyez, la caméra reste toujours on met comme ça alors après il y a les butées hein, vous voyez quand on met ici alors là on aura peut-être plus de champ ici voilà, si je veux tourner ma main vous voyez ah oui j'ai un vrai motard ouais trop bien alors là voilà, on peut mettre comme ça et là il y aura pas il y aura vraiment pas de problème la caméra reste toujours dans son axe et ça c'est juste super cool et on se met comme ça on la tourne Okay Donc voilà, voilà un petit peu pour, euh, bah, pour l'utilisation de l'appareil. Alors après, forcément, vous allez me dire, bah ouais, mais moi, ouais, je voudrais bien voir ce que ça donne en vrai. Alors on va essayer, on va aller sur le toit et on va faire plusieurs vidéos. Une vidéo où on va essayer avec la caméra et une vidéo où on va essayer avec le steadicam pour voir un petit peu la différence. Et puis une fois qu'on aura fait ça, ça nous permettra d'attaquer, comme toujours, le bilan. Donc, afin de pouvoir juger en fait, bah, des, des possibilités qu'on fait avec la CAM, je vous propose un petit parcours, donc on est sur le toit de l'immeuble, je vous propose de monter ici, on va monter les escaliers, on va les redescendre pour filmer, ensuite on passera dessous là, ici, et après on ira jusqu'à là-bas, faire un petit saut là, et aller là-bas, et puis après on reviendra, ça permettra de faire des petites vidéos bah, sympathiques, hein, de voir un petit peu ce que ça peut donner. En fait là je vais vous le faire à la main pour que vous puissiez filmer. Genre un peu je suis caméraman professionnel mais manuel et après on essaie de voir avec le Steadicam pour essayer de voir un petit peu la différence. Vous me suivez Allez c'est parti On se met là, ici, j'ai le plan, alors on monte les escaliers, ça bouger. voilà. Après en même temps, bon la caméra a quand même juste un stabilisateur. Ici on va aller là. Qu'est-ce qu'il y a Il n'y a rien. Ouais, on pourrait aller sur le toit aussi. On redescend. C'est pas facile. Tenir un peu droit. Ici, on revient. On est dessous. Hop, on baisse un petit peu la tête. Oui. On prend là. L'escalier, Hop. Ça va. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. On descend. Hop. On descend. Hop. On descend. Hop. Et voilà. On a gagné. C'est pas facile. Et presque un peu essoufflé. Bon, allez, on va essayer de le refaire maintenant dans l'autre sens avec le stélicap. Voilà, à présent avec le sélicam Et ce qu'on peut voir tout de suite avec le sélicam c'est que c'est quand même beaucoup plus pratique. On a quand même, on tient un bout de bras comme ça, on peut bouger. Vous voyez, on va descendre un petit peu comme ça, donc c'est plutôt pratique. Alors on va continuer comme toujours. Voilà, donc avec un angle plutôt... <rire> avec. Bah, du coup, c'est plutôt fluide. Alors on monte comme ça, on prend les escaliers. Ici, on revient. On a vu qu'il y a des choses sympas là-bas. Voilà, bon, il y a toujours en rien. On continue. On redescend. hop là, on descend un petit peu, ici, on vient dessous, ouais, on suit, alors c'est vrai qu'on <rire> le sent qu'il y a une fluidité, hop, on, on saute, voilà, on vient ici, on prend dessous, là je t'ai monté, je redescends, hop, on redescend, ici, voilà, nous y voilà, donc après, le gros intérêt, c'est par exemple, si je pose bah, bah, la caméra ici, et que je la tourne légèrement, vous voyez, sur la droite, voilà. Elle, elle suit automatiquement le mouvement et en théorie, elle devrait rester sur le même axe. Ce qui peut être plutôt intéressant. On peut vérifier un peu ici. On voit bien le mur. Voilà, c'est juste génial. Je vous fais un peu le retour. Ben voilà, hein enfin, c'est pas vraiment compliqué cette <rire> histoire. Il suffit juste de balader un petit peu comme ça. On va tourner voilà, donc la caméra me suit. Ouh, il fallait tomber <rire> comme quoi la caméra suffit pas. Voilà, ça permet d'avoir un plan qui est, bah, qui est à mon avis qui est juste incroyable. Une caméra, vous voyez, je me mets un petit peu en avant comme ça. Hein ouais, voilà. Donc, bon, bah, ça c'est tout de suite beaucoup plus pratique. et On a vraiment la sensation d'avoir une espèce de fluidité qu'on pourrait pas avoir en tenant à la main, même si je pense on va essayer en marchant comme ça, essayer de bouger un peu comme ça. Alors, je vais me mettre plutôt en marche avant parce que marche arrière c'est un petit peu risqué en tenant la caméra comme ça en fait on a vraiment la sensation en fait que rien ne fera qu'on sortira de l'axe même avec une gopro parce que n'est pas toujours facile ici on va prendre là et on va reprendre les escaliers avec la caméra voilà Ah, hein sympathique non moi ouais, bah, je trouve que c'est sympathique allez je vous laisse admirer un petit peu la vue voilà c'est pas mal allez on se retrouve maintenant juste en bas Bon, alors, bah, voilà, vous aurez bien vu que bah, c'est juste génial. Hein Après, bon, la vidéo jugera un petit peu du rendu de l'affaire. La, de euh, Qu'est-ce que moi j'ai bien aimé sur l'appareil que j'ai bien aimé moi-même Alors, le Steadycam c'est rigolo, avec trois, trois moteurs, vous voyez. C'est pas grand-chose, hein, on a l'impression que c'est tout simple, tout con. Mais vraiment, ces petits moteurs, en fait, bah, ont besoin d'un peu plus d'attention que l'autre. Vous voyez, si on reste appuyé ici, en théorie, on devrait pouvoir l'éteindre. Je ne sais pas comment j'ai fait. Voilà. Alors, il s'en met dans l'axe y okay, avait des boutons, bon, je ne les ai pas appris par cœur. Alors, la caméra reste toujours dans l'axe, ça c'est génial. Il y a deux batteries rechargeables, enfin, alors ça c'est bien, vous allez avoir deux jeux de batterie. Voilà, ça va les faire rester sur le bouton et la caméra s'éteint toute seule. Voilà, elle est décédée, fatiguée. Donc, on a deux jeux de deux batteries, ça c'est plutôt pas mal. L'autonomie en fait est donnée pour une heure. Voilà, avec deux batteries, à savoir que bah, vous avez deux fois deux batteries, ça vous permettra bah, d'avoir deux heures d'autonomie. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas beaucoup, bah ouais, mais c'est bien plus que la GoPro elle-même. Alors je sais pas la nouvelle, mais moi celle-là, je veux dire deux heures en full HD, je suis peinard, j'ai de quoi tenir, c'est plutôt bien. On aurait bien aimé les vis comme ça, que permettent de mettre, bah, par exemple, nous, moi j'aime beaucoup avec mon LCD, je vous fais voir un petit peu ici. Il est le bouton Il est là. Voilà. Donc On voit quand même bien le LCD, je vous fais voir un petit peu ici. On voit bien ce qui se passe, comme ça, hum. Cool, hein c'est cool, mais je sais que c'est cool, Et après vous pouvez hop, la bouger un petit peu elle n'est pas dans l'axe, parce que là on l'a tourné un petit peu, Ouais, c'est cool, c'est Terminator, je vous jure, ici. Allez, on la met comme ça, c'est pas mal. Alors, euh, les quatre vis pour les deux cours de longue, c'est-à-dire si vous voulez que la GoPro, bah, vous pouvez mettre ça. Si vous voulez aussi la GoPro eh ben, avec son support, et eh ben, vous pouvez le faire. Euh, on aura bien aimé la recharge par mini USB, mine de rien, c'est quand même plutôt pratique ça permet de recharger assez facilement et enfin on parlera quand même un petit peu du prix ce produit là vous pouvez le trouver soit sur le site hein, je, ça sent un petit peu le manque de batterie là. là commence à être un peu fatigué c'est vrai qu'on l'a pas chargé, on l'a mis un petit peu comme ça vous voyez, elle est un peu lente alors on aura bien aimé, bah, euh, bien aimé oui et non on, on parlera quand même un petit peu du prix ce produit là vous pouvez le trouver soit sur le site de Fitech, soit dans la Geekshop pour la maudit somme de 315 euros ou 350 dollars en fonction du taux du jour euh, les points négatifs pour nous de la caméra bon bah elle est quand même c'est un petit peu encombrant ce bras hein, je veux dire le mettre si vous voulez le travailler toujours avec vous il faudra pas oublier parce que il est assez conséquent et enfin encore et encore des batteries il faudra bien penser à chaque fois à avoir des batteries qui sont chargées parce que si vous n'avez plus de batterie ben dans ce cas le filtech perd un petit peu tout son intérêt alors à savoir qu'il existe deux autres modèles il existe un modèle pour GoPro avec un crochet comme ça qu'on vous présente pas parce qu'en fait il est juste différent avec un crochet qui permet d'enlever et de mettre la caméra plus facilement mais il paraît que ça tient un peu moins bien là au moins on a les vis à partir du moment où elles sont elles sont bien serrées ici. Voilà, vous êtes peinard, vous êtes sûr de ne pas perdre votre GoPro. Ce qui serait un petit peu dommage. Mmh. Avouez quand même. Et enfin. Il existe un modèle pour smartphone avec un truc beaucoup plus grand. Vous pouvez mettre directement glisser votre smartphone dedans. Ça permet de faire des produits un petit peu sympas. Et enfin, d'attaquer, comme toujours, euh, le bilan. Bon, il est venu le temps du bilan. Bah, le bilan, c'est juste génial. Hein. Je suis désolé, mais c'est trop cool. J'en avais déjà acheté un, l'ancien modèle. Mais c'est vrai que l'ancien modèle, il y avait une espèce de câble. Et bah, moi, par exemple, j'ai arraché un câble. Donc c'était un peu la catastrophe. Là, c'est tout intégré. C'est joli. Vous voyez, je peux voir un petit peu comme ça et tout. Pff, désolé, je vous dis, c'est énorme. C'est énorme. Avec les moteurs et tout, on est vraiment dans le futur. là. Après, c'est un peu cher. Pas se cacher, c'est que 320 euros, c'est quand même le gadget qui est juste un peu cher. Voilà, comme ça, et... voilà. bon, c'est un peu cher. Voilà, 320 euros, c'est pas votre les bourses. Si vous en avez besoin, vous avez trouvé ça génial. Ça va faire des vidéos de psychopathes. Après, si c'est juste un gadget pour vous hein, pour faire du skateboard, euh, ça fait un budget quand même qui est assez conséquent pour un appareil qui est pas totalement indispensable mais qui fait super bien le boulot. Donc, pour moi, ce sera un bilan, hormis le prix, on va dire, c'est quand même un bilan qui est super positif parce que le truc il est quand même juste génial. J'en avais déjà un, je peux vous dire c'est juste génial. Après voilà, bah, l'autonomie fera que c'est compliqué, euh, les batteries et, euh, et le prix encore une fois, <rire> c'est ça, et puis bon, faut l'enlever, machin déclipser avec les vis, c'est pas des plus pratiques, mais pour moi c'est vraiment un bilan qui est positif parce que c'est vous qui laissez une note en commentaire, vous laissez une note en commentaire en disant qu'est-ce que vous pensez de ce fail tech Steadicam, le G4 4axe à savoir que pour le modèle smartphone, ça sera exactement la même chose Ouais, tu le sais Voilà, vous laissez nos commentaires avec vos plus et vos moins Et vous pouvez nous encourager que les 3R Le R de cher en passant cette vidéo sur les réseaux sociaux Sur Twitter, Facebook et sur Google Ouais, le, <rire> ouais. le commentaire en laissant un commentaire sur cette vidéo Et le pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir Voilà, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton en bas ici Comme ça, tu recevras une news et un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo Et ça c'est trop cool parce que quand on fait des trucs machins comme ça, c'est trop génial voilà, on remercie Feiyutech de nous l'avoir envoyé ce produit là, parce que c'est quand, quand même un produit super génial que j'étais quand même plutôt content de, de recevoir moi-même et avec lequel je vais pouvoir vous faire des vidéos un jour, si j'oublie pas, assez sympathique. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogger IT tech qui vous fait des live en direct de Shenzhen en Chine et qui vous toujours un petit pep, un petit pep, prospérité, allez, sans tourner la main, bye bye